Je m'appelle Karen, j'ai 35 ans. J'ai choisi de m'orienter vers l'élevage de porc. c'est suite à une reconversion en fait. J'étais dans l'affichage publicitaire pendant plusieurs années et euh, les horaires euh, étant ce qu'ils sont, j'ai voulu changer de métier, j'ai découvert euh, le cochon, lequel j'ai eu le coup de cœur, donc euh, je me suis lancée dans la formation BPREA. Euh, Quand Karen s'est présentée pour euh, faire sa formation, donc j'ai accepté de l'apprendre prendre dans un stage le contact animal et humain m'a plu tout de suite donc, le BPREA il dure 9 mois et sur ces 9 mois il y a 8 semaines de stage en exploitation et pendant ces semaines de stage en fait on apprend à mettre en pratique la théorie qu'on voit en cours donc on voit tout ce qui est partie naissage les soins les inséminations et tout ce qui va, euh, le but final euh, du stage, c'est qu'elle soit apte à pouvoir effectuer tous les tâches d'un éle élevage euh, là où elle va travailler, quoi. que ce soit le naissage ou la partie engraissement ou post-sevrage. Donc ce qui me plaît surtout euh, dans la découverte, c'est euh, qu'on peut, on peut tester plein de choses, on n'est pas figé. Un de mes projets à la suite de la formation, c'est d'intégrer un élevage en tant que technicien d'élevage, en poste maternité ou maternité et en gâchement. Les éleveurs pastors emploient aujourd'hui 400 femmes. Peut-être vous demain, donc vous pouvez découvrir les métiers du porc par un job d'été. n'hésitez pas.